Monsieur le Président, des engagements ont été pris ici en séance lundi. Si vous aviez, Monsieur le Président, des doutes juridiques quant à la validité, il vous appartenait de les exprimer alors. Et d'ailleurs, vous ne vous privez pas de vous exprimer à tout bout de champ sur tout. Donc si vous aviez quelque chose à dire, vous deviez le dire à ce moment-là. Ce que vous venez de dire est faux, juridiquement faux. Il n'y a aucun problème pour une commission spéciale de déposer un rapport, de voter un rapport, de voter deux rapports, de voter dix rapports si ça lui chante. Ça n'est pas à vous de prononcer l'interprétation juridique de Martin Schulz. Nous avons un service juridique pour cela et le service juridique ne s'est pas exprimé dans ce sens-là. Des engagements ont été pris par le président du groupe PPE, par Monsieur Peter Simon, au nom du groupe socialiste. Ces engagements doivent être tenus et donc demain, je m'attends à ce que la conférence des présidents fasse comme promis la prolongation de la commission Bon, taxe. Et il n'est pas question de taxe 1, de taxe 2, de taxe 10, de taxe 69 si vous voulez. Vos abus de pouvoir, monsieur le Président, vos abus de pouvoir commencent à lasser tout le monde ici. Tout le monde Nous ne sommes pas ici soumis au roi Schulz